Je voulais conclure cette série de cours sur les modèles hiérarchiques Bayésiens en présentant des exemples récents dans la littérature en écologie où l'approche a été utilisée, spécifiquement avec Stan, pour résoudre des problèmes qui étaient difficiles à résoudre avec d'autres approches statistiques. Le premier exemple que j'ai donné c'est un modèle prédateur-proie, donc c'est une étude de Rosenbaum et collègues de 2019, où ils ont utilisé un système prédateur-proie-ressource dans un environnement contrôlé. Chémostat, qu'est-ce que c'est? C'est un, un bioréacteur où on a un une influx de solution, une, une de solution constant. Et à l'intérieur, on a des micro-organismes qui vont un peu de simuler euh, des dynamiques écologiques dans un environnement, c'est ça, donc euh, contrôlé qui peut être répliqué aussi. Et leur système en particulier, c'était, euh, leur prédateur, c'est un ratifère qui est un animal euh, microscopique. La proie, c'est une, une espèce d'algue. Et la ressource qui était limitante, dans ce cas-là, pour la croissance de l'air, c'était la seule. Donc, le modèle théorique, c'est un système d'équations différentielles. C'est-à-dire que pour chacun des trois composants du système, la ressource, la proie et la prédateur, on a un, une équation qui nous donne le changement de cette concentration ou de cette densité avec le temps. Donc, c'est la concentration d'azote euh, qui est représentée par S avec le temps. Son changement est donné. Bon, d'abord, le premier terme, c'est un, un influx d'azote. Donc, delta, c'est le flux en, à travers la chémostate. Et S étoile, c'est la concentration d'azote à l'entrée, dans la solution qui arrive. Le deuxième terme, c'est la consommation d'azote par les algues. On a un terme négatif, puisque les algues vont consommer l'azote. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'on euh, va voir ce même terme-là aussi euh, sans CA. Ici, 1 sur CA, c'est un facteur de conversion. Mais ce même terme-là, on va le voir dans le, au niveau de la croissance des algues. Et qu'est-ce que c'est? C'est que euh, la croissance des algues est proportionnelle à la quantité actuelle, à la densité actuelle d'algues, proportionnelle à la concentration d'azote S. Et si on n'avait pas le terme en dessous ici, ce serait simplement proportionnel à la concentration d'azote avec un terme ici F. Et ça, en fait, c'est la taux de croissance maximale. Parce que si la concentration d'azote est, est, est, est plus faible, le taux de croissance est plus faible que ça, et en fait, comment on le caractérise une fonction qui sature? Et le point où on arrive la, au milieu de la saturation, où ce qu'on arrive à la moitié de la croissance maximale, cette concentration d'azote est donnée par HA, ici. Et finalement, on a un flux de sortie, donc on a une, une, une soustraction de la quantité d'azote qui sort du système, qui est proportionnelle à delta, donc encore le, le, le débit à travers le système, fois S. Ensuite, pour les algues donc là, on a une équation qui montre... La densité égale à travers le temps. Et on a encore trois termes. Le premier terme, c'est la consommation d'azote par les algues. Donc, les algues croissent. Donc, on a un terme positif en fonction de la consommation d'azote, qui est le même terme qu'on avait auparavant ici, euh, dans notre équation. Ensuite, on a euh, moins la consommation d'algues par le prédateur, par les rotifères. Donc, R, c'est la densité de rotifères. Et c'est un terme qui a vraiment de la même forme que le terme qui décrit la consommation. D'azote par les algues. Donc, la population de l'autre va croître proportionnellement à la concentration d'azote. Il y a un facteur qui est de proportionnalité maximale, donc la croissance maximale, c'est ce facteur FR. Et on a une fonction qui, qui va saturer cette croissance maximale, mais elle va atteindre la, croissance, la moitié de la croissance maximale lorsque la densité d'algues atteint le niveau HR ici. Et encore une fois, on a un facteur de conversion parce que le, la, la quantité d'algues est perdue n'est pas égale à la quantité de, de densité de rotifères gagnée, puis il y a un facteur de conversion de ces deux unités. Donc ça, c'est le CR ici. Et finalement, euh, on, on a un, un, des algues qui vont sortir du système avec le débit qui sort, donc delta fois ici. Finalement, la densité de rotifères dépend seulement de deux termes. Donc, on a une croissance des rotifères en fonction de la consommation d'algues et on a une perte quand ils sortent du système avec, encore une fois, le début de delta. Donc ça, c'est un modèle avec des équations euh, différentielles. Ce n'est pas nécessaire de, de comprendre dans le détail. C'est pour illustrer qu'ici, on a un modèle qui serait potentiellement, par exemple, euh, déterminé. Si on connaissait exactement les concentrations de ces trois éléments, si notre modèle est bon, on pourrait prédire exactement leur euh, variation au niveau du temps. Bien sûr, on a une observation imparfaite dans un système de ces éléments-là. Et ensuite, on a aussi de l'incertitude sur les paramètres de ce système. Donc, pour ajouter cette incertitude, pour créer un modèle statistique à partir de ce modèle mathématique qui n'est pas pour l'instant euh, probabiliste, on va ajouter euh, des éléments donc, dans une approche comme qu'on va voir plus tard. Et Tout d'abord, je vais parler un peu de l'expérience qu'ils ont fait. Donc, quest ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mesuré la densité d'algues et de rotifères dans 18 réplicas. Donc, il y avait 18 différents systèmes comme ça euh, pendant 20 jours. Donc, ils ont mesuré pendant 20 jours. et Empiriquement, certains des réplicas montrent des densités qui sont stables, donc on a un état stable entre les concentrations d'algues, de rotifères qui ne varient pas beaucoup, et d'autres qui montrent une dynamique cyclique. Donc, dépendamment des, de l'état initial du système, dans certains systèmes prédateurs proies on peut avoir une dynamique cyclique, c'est-à-dire que la proie augmente, le prédateur augmente en réponse, la proie diminue en réponse, et ensuite le prédateur diminue par manque de poids, etc. Ici, on va supposer que certains paramètres sont connus. Euh, donc, les deux points de, de demi-saturation de la croissance, on suppose, sont connus et aussi le, le delta qui est le flux entrant du système et la concentration d'azote à l'entrée aussi. Donc, qu'est-ce qu'il faut estimer? C'est les quatre paramètres qui, qui manquent, donc les, pour, pour les algues et pour les rotifères, leur taux de croissance maximale et aussi le facteur de conversion entre euh, l'azote et l'algue et entre l'algue et le rotifère. Aussi, on, pour, euh, il faut estimer la concentration initiale d'azote, d'algues et de rotifère dans le système pour chaque réplica au début de l'expérience. Parce qu'on ne connaît pas, on a commencé à mesurer après 1, 2, 3, jusqu'à 20 jours. Donc le modèle Basing a été utilisé. Euh, tout d'abord, les quatre paramètres inconnus, on ne suppose pas qu'ils sont constants entre les réplicas, mais plutôt les auteurs ont supposé qu'ils suivent une description normale. Donc on a un effet aléatoire, ces paramètres diffèrent un peu d'une d'un répliqué à l'autre. Comment ça fonctionne? C'est que pour une validation, si on connaît tous les paramètres qu'on a mentionnés dans ces équations-là, euh, incluant la concentration initiale de chacun des trois éléments du système, la partie du, si on veut déterminer du modèle, c'est que Stan euh, a un module pour résoudre numériquement un système d'équations. Donc, il va résoudre des équations à partir des concentrations initiales et des paramètres, une certaine variété de paramètres, résoudre des équations pour obtenir les séries temporelles la quantité d'azote, la quantité d'algues, la quantité de rotifères dans le système. Et ensuite, les observations du nombre d'algues et de rotifères, les auteurs supposent qu'ils euh, suivent une distribution log normale autour de la vraie valeur et les quantités va être estimé. Donc, les observations que les auteurs ont fait, les modélisent à partir des valeurs, les vraies valeurs du système par une, une distribution log normale autour de ces vraies valeurs. Et aussi, on, pour tous les paramètres, ils ont donné des distributions a priori avec certaines contraintes. Euh, des contraintes légères, mais qui sont basées sur des expériences passées. Donc, il y a déjà eu des expériences sur des systèmes assez similaires qui peuvent utiliser ça pour euh, contraindre un peu les, les, les distributions a priori de leurs paramètres. Une chose que les auteurs ont fait, si on l'avait vu dans, les, dans le dernier cours euh, sur euh, l'approche pour, euh, pour tester pour, euh, si un modèle donne des résultats raisonnables, c'est de simuler les données à partir du modèle, à partir des distributions a priori, et ensuite voir si le modèle ajusté... Au résultat de ces simulations, on retrouve les paramètres qui ont été utilisés pour simuler. Donc, le but, c'est de vérifier que les quatre paramètres qui nous intéressent, ils sont identifiables. C'est-à-dire que si on a un système qui vraiment suit cette dynamique-là, qu'on peut regarder les observations et retrouver les valeurs des paramètres. Qu'est-ce qu'ils ont vu, c'est que accepter, euh, il y a un paramètre qui est toujours facile à estimer, mais certains autres paramètres sont difficiles à estimer lorsque les populations sont stables plutôt que cycliques. Donc, si on n'a pas ce cycle entre le prédateur et le poids, on ne peut pas estimer tous les paramètres très bien. Et c'est ça qu'on voit ici. Euh, en, en vert, ici, dans la première moitié, vous avez des, des, des simulations où les, la, euh, la dynamique était stable. Et ici, vous avez des simulations où la dynamique était cyclique. Et qu'est-ce qu'on voit ici? C'est la distribution de, un peu du logarithme du ratio entre la valeur estimée et la vraie valeur du paramètre dans ces simulations. Et donc, ça, ça représente un peu le niveau d'erreur. Et le niveau d'erreur est très faible, proche de zéro ici pour FR, pour tous les cas de simulation. Mais ici pour FA, on voit qu'il y a beaucoup d'incertitudes et souvent des erreurs lorsque on, on a des amics stables. Finalement, si on regarde ensuite l'ajustement du modèle à l'heure donnée, ici vous avez une série graphique parce que c'est plusieurs réplicas. Donc ici, c'est des réplicas qui sont numérotées 10 à 18. Et dans chaque réplica, vous avez trois séries. Donc vous avez en haut l'azote. Les algues et les rotifères. Et pour les algues et les rotifères, vous avez des points aussi, des points qui montrent des observations. Donc, une chose qu'on remarque tout d'abord, c'est que pour les amis qui sont stables ici, les trois éléments sont plutôt stables à travers le temps, euh, ou entre stables et cycliques, disons, la concentration d'azote est beaucoup incertaine. Donc, il y a une grande marge, euh, une grande écart-type pour la description à Tandis que pour une dynamique cyclique, on voit qu'on a peu d'incertitudes sur les trois éléments du système. Cependant, même pour les dynamiques cycliques, vous remarquerez, surtout c'est évident ici, que la dynamique de la, de, de, des algues suit très bien les valeurs observées, ou assez bien observées, tandis que pour les ratifères, on voit que les points s'en éloignent plus. Donc, le, le, le modèle reproduit mieux la dynamique des algues que des ratifères. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, la concentration des autres n'est pas mesurée. Contrairement aux concentrations de A et de R. Donc, puisque sa concentration n'est pas mesurée, euh, la précision de son estimation, ça dépend des paramètres du modèle. Et on a vu que les paramètres étaient estimés moins précisément quand les populations étaient stables. C'est pour ça qu'il y a aussi plus d'incertitudes sur la valeur de S. Comme on l'a vu aussi, le modèle suit plus précisément les observations des concentrations d'AG euh, plutôt que des rotifères. Et une des hypothèses que les auteurs avancent, c'est qu'on n'a pas observé l'azote. Donc le modèle est plus flexible, il peut ajuster la concentration d'azote pour que la, la, la conversion azote ag pour que la dynamique des algues soit bien reproduite. Tandis que plus qu'on a observé les algues et les rotifères, on ne peut pas ajuster les, les concentrations d'ags pour que la concentration de rotifères soit bien reproduite. Donc un peu, ça représente un peu le fait qu'une partie du modèle est plus contrainte que l'autre, et c'est peut-être plus facile de détecter des, des différences entre ce qui est observé et ce qui est présumé en théorie.